Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous montrer comment désinstaller un programme sans laisser de fichiers résiduels avec un programme qui s'appelle in Installer. mais le lien sera dans la description. Alors, après avoir installé Yobit installer, Yo installer là vous vous faites un clic droit sur ce que vous voulez bien installer donc moi ce sera une torrent vous faites des installations approfondies et complètes. Là, ils vont vous demander, vous ne le voyez pas, mais ils vont vous demander de faire comme administrateur. Donc ça, vous faites oui. Démarrage du narrateur ah. Vous faites Désinstaller Et là Voilà ça se désinstalle. Non Là vous faites Désinstaller Oui Là vous faites Désinstaller et là, ça se déinstalle. Ici, il y a des fichiers résiduels, il faut vous le dire. En fait, les fichiers résiduels, qui n'arrivent pas à supprimer, là, ils vont le faire. Donc, dans mon cas, je ne sais pas s'il si va le faire ou pas. C'est une solution pratique. Pr pratique, elle vous rassure. Il n'y a pas de virus là-dedans, c'est le programme de déinstallation. Ah, ça c'est quoi Ça vous fait... Vous savez, il y a plein de PC résiduels. Ah oui, regardez, il y en a plein. Et moi j'ai mis pour qu'il supprime tout seul, donc il l'a fini, et là, vous faites OK. Euh, vous faites OK, ça, ça vous fermez, Hop. et ben voilà, il a et son torrent, c'était le but de ce petit tuto. désinstaller un programme facilement et complètement complètement complètement complètement voilà je vous remercie de m'avoir de vous remercier de m'avoir suivi et à bientôt voilà bisous à tous